Ah le bruit, c'est horrible. T'entends pas? Hein <rire> ouais, j'ai entendu le bruit. Ça fait un peu comme... Et là, ça a fonctionné, ouais ah ouais. le son, ça fait un peu comme quand quelqu'un euh, prend une fourchette et qui grappe son assiette avec. C'est clic droit pour annuler la construction. D'accord, ok. Non, ça faisait un canard, t'es fou? Moi, je, je vote pour un pont euh, solidifié comme ceci. Ah, et okay. co comment on fait pour démarrer le truc? Par contre, merde. Ouais, Espace. Pas. Ah bah. Ah bah voilà. Ah, bah. Ah bah dis-donc, ah bah dis-donc, <rire> Laisse-on le portugais, essayez Ah, Ah merde, Ah merde, alors attends... Je pense que tu peux tout effacer si t'appuies là. Ah ouais, effectivement. Je vais essayer avec le bois. Hop, hop, hop, Ah merde, <rire> hop. Là, là c'est pas des routes que t'as mis, mec, hein. C'est quoi, hein Vas-y, démarre, appuie sur espace. ah <rire> Ah la bonne blague, euh ouais non effectivement ça va être bon On est mal barré hein Ouais on est clairement mal barré Bon on va essayer route comme ça, comme ça Et genre, ouais je crois que c'est le premier niveau mec hein <rire> Putain on galère autant sur un premier niveau mais on est des merdes Moi je suis pour qu'on fasse ça, merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire <rire> pas très droit ça dit donc Ah ouais peut-être ça peut marcher <rire> Allez, ça passe mais wesh! Comment on va faire? Ça a est... pas l'air facile. On est pas dans la merde. Hein. Attends, attends, je vais essayer. Non, à mon avis, attends. la route non, faut qu'elle ait droit. Non non non. Elle, elle a eu droit hein. non, non, non, non. Attends, nettoyer, oui. Alors, déjà, on va faire ça. Attends, mais c'est le vois. premier niveau vraiment là? On est débité. Bon, ok, euh, moi aussi, j'ai une vie. Oh merde, j'ai fait un truc pas droit, on s'en fout. Too far away. Oh putain, le fermier me casse les couilles. Oh, j'ai une idée, attends. Dès que t'as fini. Hop. Ah ouais, pas con. On va bah, nique sa merde <rire> Non, ça ne tient pas. En revanche, on remarque que les trucs jaunes tiennent, et ils ne bougent pas. Vas-y, je suis pour qu'on essaye un autre truc. On, on garde la route droite. On va essayer du coup comme ça. Putain, on ne veut pas refaire un retour. Oh, le bruit quand tu fais un retour, c'est ah, vraiment ouais. immonde. Waouh, il fait sa propre. en fait. Eh gros, c'est beau ou pas Et Est-ce que là, si on fait... Oh, je crois que ça va marcher, hein. Ça me semble beau. Vas-y, on essaye. Oh là, oh là oh. là oh. oh là là, et ça tient parfaitement. 3 heures pour faire ça, mec. Oh, putain on a mis 3 heures pour faire ça Attends, là y'a deux voitures okay. qui passent en même temps Oh, oh, oh, oh mes couilles oh, manuel, Attends, y'a un gros point en dessous Ouais. Vas-y, bon, bah, essaye C'est trop technique. drôle de voir sa souris déplacer toute seule <rire> Alors attends, je vais essayer de refaire cette technique hein. Attends, on a un budget aussi hein. Et on est pauvre, C'est ça que tu de me dire Bah regarde en haut, on a de l'argent et genre on doit pas se passer du vide ah, ah bah ça va oui ça va, on est bien là, pour l'instant. En même temps, on est sur les premiers niveaux, mec. Hein. Ah, attends, je crois que je sais. Oh, je crois que je vais y arriver du premier coup, mec. Hop, hop, euh... Clic de... ouais. Oh, je crois que je suis un génie, hein. <rire> on fait ça beau, hein, on fait ça propre. Ouais, c'est très propre. Eh, <rire> hey, mec, tu te la pètes un peu, là. Un peu, hein. On dirait un cerf. Ah, oui. <rire> tu sais, les, les, les oiseaux que tu dessines euh, quand t'es petit. <rire> il, il y a le point, là, qui oh, bah, est handicapé. Ah, bah, ça solidifie. Moi, je sais pas qu'on essaye, hein. vu à ta Moi, place. Dis, ça passe. Oh. Oh la la oh magnifique du premier coup oh, oh le génie Mec on est sur les oh, le premier level hein Grand, grand génie On va pas assumer après ah, On a une petite voiture et une grosse voiture ce coup-ci Vas-y j'essaye Je la voiture derrière c'est la voiture dans laquelle il y a un cercueil tu sais <rire> Archi Avec ouais. le mort, avec le mort qui tombe dans l'eau Oui c'est ça <rire> on va billard, le faire tomber dans le pauvre. Un corbillard, voilà, je cherchais le mot, un corbillard. Oh, bon, déjà, c'est très très laid ce que j'ai fait. Oh, le bruit est vraiment pété. Viens, hein. on leur fait un tremplin pour le corbillard. Le pauvre. La famille en deuil, tu sais. Bon, alors, on a eu un problème avec votre mari, madame. C'est pas vous que dire euh, bon... Oui. Le constructeur de pont. Euh... <rire> le constructeur de pont a eu un problème. Si ça tient, c'est vraiment de la merde ce jeu. C'est le d'araignée. Une toile si ça tient mec c'est vraiment de la merde ce jeu <rire> oh, heureusement Ah, ah le corbiard Oh merde Bon bah tant pis pour le cadavre Ah il nous refait la même chose que tout à l'heure C'est le maçon qui peut faire qu'une seule chose Ah, ah le bruit de canard euh, mort <rire> Le canard mort Oh Ah oh, bah non Ah pas con pas con est... Elle est trop courte Et rejoins aussi les deux trucs rouges ensemble genre Moi je pense que comme ça ça passe Les deux trucs rouges ensemble Je peux Vas-y Genre, euh, ça, avec celui-là. <rire> le canard malade. Ce bruit est génial quand même. Ah. <rire> On a eu quand même problème. Il une, une couille dans le pâté. Oh, ça partait d'une bonne intention. Mais pour moi, c'est solide, ça. Hein. Non, non, non. Moi je, vois, pas moi, je vois, moi, je vois un pont comme ça, j'ai confiance. Hein. Non, j'ai pas confiance. Hein. <rire> Ta ça, Clairement, ça se sent les mauvaises vacances en famille, tu vois. <rire> les, va <rire> les vacances que dalle du <rire> lieu, y'a pas de vacances, là. Voilà. Les vacances qui tombent à l'eau. Non Moi j'y ai cru pendant une seconde. Hein. Il a pas entendu mon moi Les vacances qui tombent à l'eau. Plouf. <rire> les vacances qui tombent à l'eau. Elles tombent à l'eau Putain mec, c'est trop dur Waouh, cette maîtrise. <rire> Est-ce qu'on serait pas un peu con Est-ce que ça serait pas de la merde ce jeu <rire> on est con mais ce que c'est nul A chaque fois c'est la même chose, à chaque fois Bah on va voir hein, Viens, on fait on refait la même chose. Ah Ah <rire> Euh, ça va poser plus de problèmes là je crois. Ça va marcher encore, 100%. Bah il me de paraît pas mal. A... Ça peut rien faire d'autre hein. Mais wow ah ça ne bouge pas d'un poil en plus. Allez, ça dégage les gitans <rire> la caravane des gitans. <rire> Alors attends, à quel moment tu as des euh, des, des, des pavés de route Attends, attends hein. tu penses que là ça se casse la gueule Ah oui, ça se casse la gueule, oui, oui, oui, ça se casse la Pourquoi c'est quoi la recette pour faire un pavé de route, euh, magique Alors, euh, j'en sais rien. Mais <rire> mec, tu devrais savoir. Un ah, petit cliché, ainsi ah, c'est ça, euh, tous les chinois sont forts en maths. Euh... Bah oui <rire> Ah vrai ah, ouais Après c'est vrai que je connais aucun chinois qui est nul en maths. Hein. Si, moi j'en connais un. <rire> ah <ouais> <rire> oui. Eh, ça peut tenir à moi je dis. Putain, mais accroche-toi à ma tub! Oh, nique sa merde, ça veut pas se raccrocher! Oh putain! C'est pas grave! Si, c'est grave, on peut pas effacer des trucs, genre y a pas une gomme! Euh. <rire> J'imagine bien le gars arriver avec sa gomme, tu sais, et il gomme le peut... pont! On, mais... on peut pas supprimer ce que je... <rire> sur quoi je clique! Regarde, c'est quoi ça? Oh putain, la grosse connerie! Ça ne sert à rien donc, euh, c'est superbe! <rire> Merci beaucoup! On part et sur gars, ça, Michel! Y a un nichon aplati! <rire> Waouh wow hein C'est génial oh Là tu vas pouvoir les relier, alors qu'avant euh, c'était juste pour les relier. Ah ouais, oh là là, ce que c'est beau Déjà je propose oh qu'on regarde non. si ça passe sur ça. Oh, euh... mais cette solidité hors du commun Ils vont être déçus arriver en haut <rire> Ils vont être grave déçus oh, Regarde, la déception <rire> Dommage pour le corbillard. Hein. Essaye encore, il est mort une deuxième fois le con. <rire> Par contre j'aime bien la, la voiture bleue qui pousse l'autre. <rire> oui. <rire> tu sais c'est un peu un fist Le, le, le pont, genre c'est des autotampons Non Oh merde Oh non <rire> C'est des auto tamponnes Oh non Il a calé, bordel de cul Franchement ça passe Bah oui ça va passer, calme Regarde Oh là là là là oh C'est quoi ça C'est quoi ça oh, putain, Ça veut là, dire que ça ça. le bateau il va passer là Moi je propose le... qu'on prenne déjà cet outil là le bateau Attends à quel moment il y a un bateau Mais non là on va avoir un petit problème Ah tu veux pas aller la route à ce truc Ah d'accord, bah c'est pas un problème Oh putain Oh putain <rire> Eh il pouvait pas trouver un autre Un autre passage ouais. oh, Tout est trop loin Ah oui Et on fait passer sous le bateau Pourquoi <rire> on va même On va même jouer Ouais le plus, Parce que ce sera drôle Ensuite, vite Hop là Wouah <rire> Ah oui, non merde <rire> agne, agne. Le, le bateau passait crème hein, j'ai l'impression Eh mais j'ai vraiment l'impression qu'on est handicapé mentaux Bah moi aussi Ouais, essaye de tous les relier l'un à l'autre là Ouais comme ça Et de faire un triangle là-dedans Ouais voilà Ah oh, trop, loin. Un, trop, loin, trop loin Ah oh Attends, ça, oh, me ça me va tournait ça tout à l'heure <rire> Ce moment de stress intense Oh Oh, il a rejoint passé. la vache! Oh, c'est passé! Oh putain, hey, c'est tellement, tellement satisfaisant quand ça passe! Il y en a un qui a réussi à faire le level avec 144 dollars! Non! Bah, regarde, c'est ce fait que fait je vois, non? Il a fait quoi? Oh, il y a du cheat dans l'air! Hein. Moi, je propose qu'on fasse une grosse rampe d'enculé! <rire> bah, ouais, là, ça donne vraiment envie de faire un tremplin quand tu vois ça! Go! Ça ira jamais jusqu'au bout avec la vitesse des voitures! <rire> oh, putain, elles, elles sont boostées là! Si si elles sont boostées, si si elles sont boostées, je crois que c'est ça qu'il faut faire hein. ouais, ouais, faut faire des petits triangles, moi aussi je pense ça Vas-y ça passe Oh Oh Non Oh la pute Oh si, relis, relis les deux là Ouais ils sont inutiles oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh OUI, putain, on aura bien galéré quand même hein. C'est passé Ah, oh on en on a un nouveau truc Acier et quoi, ça, c'est quoi corde? Déjà qu'avec la route et le voie, on galérait. Bah, de euh, toute façon, moi, je vois pas. On va pas chercher midi à 14h. Vas-y, essaye. Comme ça. Ça va passer, non? Ah, d'accord. Mec, ils vont. Oh on va être engagé, je pense. Hein. Oh putain! <rire> <rire> <rire> ça peut passer! Ça peut passer! Allez, prends ton élan en voiture! Oh la pute, putain! Elle sait pas conduire aussi. Et tu secoues un peu. Ouais, voilà, t'as vu Je <rire> sais pas, pas comment ça s'est fonctionné, ça, mais. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe là Ça serait pas correct, ça Oh, mais je crois que ça va fonctionner en plus. Oh mec oh Oui Y'a un bail de piston. Oh putain, putain On est pas dans la merde. On est pas dans Minecraft où, Putain, les pistons.